L'erreur que la plupart des personnes font vis-à-vis -vis du crédit. Dans cette vidéo très, très, très particulière, on est accompagné d'Adrien, qui va vous expliquer aujourd'hui quel est son parcours, comment est-ce qu'il a pu, à l'aide du crédit, pouvoir se bâtir un parc immobilier, pouvoir gagner en liberté financière et pouvoir se mettre en sécurité financièrement, lui et les membres de sa famille. Donc ça, c'est un sujet très important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent dégager plus de liquidités, dégager plus de revenus, se constituer un patrimoine, mais qui ne savent pas comment faire et qui malheureusement, prennent de mauvaises décisions vis-à-vis -vis du crédit. Le crédit, c'est un levier très puissant qui peut vous permettre de gagner du temps et, par conséquent, de gagner davantage d'argent. Donc, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre plus de 78 000 abonnés au moment où je vous parle. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car le dernier conseil qu qu'Agrame va partager, je pense que ça va vous permettre de littéralement changer la donne d'un point de vue financier par rapport à votre parcours d'entrepreneur, investisseur ou même de salarié. Donc, on se retrouve dans le bureaux central de Montréal, aujourd'hui on a accompagné d'Adrien. Salut, oui. comment ça va Oui, ça. Yes. Donc, Adrien, on va se présenter très rapidement. Est-ce que tu peux te présenter, dire d'où tu viens, ce que tu fais aujourd'hui et surtout qu'est-ce qui t'a amené à être là aujourd'hui En tout cas déjà, merci Florian de m'avoir invité aujourd'hui. Donc, je me présente, je m'appelle Adrien, je suis à au canada en 2018 en tant qu'étudiant. J'ai fait une formation classique pour devenir ingénieur auxiliaire euh, fin 2019. Donc, j'ai toujours eu cette flamme-là de pouvoir investir, entreprendre et pouvoir être libre financièrement. Donc, j'ai connu Florian en 2019 à un de ses événements en ligne. Et c'est de là qu'est partie la chose. Et euh, pendant plusieurs mois, j'ai travaillé pour pouvoir acheter sa formation la plus chère. Et c'est comme ça que le fil en aiguille m'a permis, avec l'accompagnement, de pouvoir aller me bâtir un patrimoine de pas de 2 millions d'actifs en seulement un an et demi. Donc, globalement c'est ça. 2 millions en un an et demi. Et tu vas me dire que, comment ça s'est passé Est-ce que ça a été simple Qu'est-ce que tu as appris en fait? Quel a été l'élément déclencheur en fait Psy, on va dire l'arme, si je peux dire, qui t'a permis du coup d'accélérer tes investissements en un an et demi Parce que honnêtement, tu, es, tu es allé beaucoup plus rapidement que moi. À, à, à ton âge, je n'étais pas encore à ce niveau-là. Hmm. Mais aller chercher 2 millions en un an et demi, c'est quoi qui t'a permis de faire ça c'est l'information, l'information de savoir euh, que les riches ils jouent totalement à un autre jeu, c'est-à-dire qu'ils utilisent des légers, par exemple, comme le Crédit pour pouvoir investir euh, massivement et se créer un patrimoine. Donc, ayant compris la stratégie qui se trouve derrière le Crédit, ayant compris comment cet outil peut te permettre de gagner des mois, voire des années pour pouvoir investir plus rapidement, donc je me suis focalisé sur ça, je me suis concentré sur ça. J'ai trouvé des hacks qui me permettaient de pouvoir... Euh, Tirer ma part du gâteau et de pouvoir débloquer des situations et investir un peu plus rapidement et euh, avoir ce type de résultats. Il y a une chose très importante que vous devez comprendre c'est qu'aujourd'hui, plus de 68% des résidents, des résidents permanents, des immigrants, des, des Canadiens même, plus de 68% utilisent mal leur crédit, faute de connaissances. Est-ce que tu pourrais rapidement nous dire ben, trois conseils, trois secrets ou trois <rire> astuces, trois stratégies qui peuvent permettre à des personnes ben, d'utiliser le crédit à leur avantage et en quoi le crédit peut leur permettre du coup ben, de pouvoir mener à bien leur projet, en pourquoi le crédit c'est important et pourquoi également la plupart des personnes n'arrivent pas à utiliser le crédit comme un atout pour leurs investissements et au contraire se retrouvent ben, mois après mois à devoir ben, payer de l'intérêt. Ben, par exemple, lorsque arrivé au Québec, je, ben, personne ne m'a dit comment utiliser le crédit. Donc toi qui es là aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire comment utiliser le crédit à son avantage et quelles sont les stratégies à mettre en place okay. pour quelqu'un qui regarde cette vidéo Parfait. On nous a pas appris à l'école comment utiliser une carte de crédit, comment utiliser ses comptes bancaires et l'argent est encore tabou dans notre société. Donc, le fait d'apprendre sur le crédit va te permettre de pouvoir capitaliser sur ces outils là Moi, par exemple, en utilisant le crédit, ça m'a permis de pouvoir aller chercher jusqu'à près de 300 000 en termes de financement. Là, je peux vous montrer euh, un exemple. J'ai plus de 25 lignes de crédit, cartes de crédit dans mes mains. Et c'est ces choses qui me permettent d'investir rapidement, que ce soit en immobilier, dans la bourse, dans la bourse et aussi dans d'autres investissements. Moi, j'aime voir le crédit comme un accélérateur de richesse. Ça veut dire quoi Si vous voulez venir au Canada, ça va vous prendre, je ne sais pas moi, deux semaines ou trois semaines en voiture pour pouvoir y arriver. Donc... Imaginez-vous, il y a quelqu'un qui vient vous voir aujourd'hui et il vous dit donne-moi 1500 dollars ou 2000 dollars de plus, je te fais le transport en avion, tu seras plus confortable, tu vas avoir une sécurité et tu vas arriver moins fatigué. Normalement, un trajet, ça peut te prendre une semaine ou deux semaines, mais en avion, ça te prend juste six heures de temps. C'est la même chose avec le crédit. Le crédit te permet d'arriver facilement à ta destination et ça te permet aussi de pouvoir obtenir des résultats plus rapidement. Donc, un des conseils aussi, c'est qu'il ne faut pas prendre à 100% les informations que le conseiller te donne parce que tu vas voir que la plupart des conseillers que tu as en face de toi, ces mêmes personnes ne savent même pas comment le crédit fonctionne. Ils ne savent pas comment le bureau de crédit fonctionne. Ils ne savent pas quels sont les points que tu dois améliorer pour pouvoir augmenter ta cote de crédit. Donc, si tu veux savoir comment le crédit fonctionne, il faut que tu te rapproches des personnes qui ont des résultats viables et pratiques, ce qui va te permettre de pouvoir potentiellement avoir les mêmes résultats que Yes. Effectivement, le crédit, c'est comme vous le constatez, c'est quelque chose qui peut vous permettre de gagner du temps. De gagner du temps. Et in fine, si vous gagnez du temps, vous gagnez de l'argent. Il existe trois types de personnes, de manière générale. Il y a des personnes qui consomme, qui épargne, il y a les créateurs de richesse. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce type de profil Parce que si tu as accompagné plusieurs personnes, est-ce que tu peux me dire un peu le type de personnes que tu as eu accompagner et quelle était la particularité de ces personnes-là entre les personnes qui épargnent si tu peux nous dire les avantages et les inconvénients de chacun de ces statuts. Effectivement, il y a euh, trois catégories de personnes qu'on rencontre généralement quand on parle de crédit ou de finances en général. Il y a les premières catégories de personnes qui sont des personnes endettées. Une personne endettée c'est une personne qui a suivi de mauvais conseils et qui s'est trouvé à mettre son crédit dans des choses qui n'ont pas marché. Par exemple, acheter une voiture à crédit, acheter son téléphone à crédit et il se retrouve à ne même plus être capable de pouvoir investir par la suite. Donc le désavantage avec ces personnes-là, c'est que lorsqu'ils travaillent, ils payent juste leur crédit et ils n'arrivent pas à avancer. Okay? Et ça nous amène à la deuxième catégorie des personnes qui ont des épargnants. Les épargnants, c'est les personnes qui travaillent, ils mettent de l'argent de côté, ils se donnent un montant et ils dépensent la totalité du montant qu'ils ont épargné. Okay? Donc, ces personnes-là, leurs objectif, c'est tout simplement d'être des zéros parce qu'ils épargnent, ils épargnent, mais ils se retrouvent à la case départ parce qu'ils doivent se retrouver à dépenser cet argent pour retravailler encore et obtenir le même résultat ou bien le même montant d'argent. Et on arrive à la troisième catégorie des personnes qu'on appelle des créateurs de richesse qui utilisent des leviers comme le crédit pour pouvoir arriver facilement à leurs résultats. Je prends un exemple. Quelqu'un qui est salarié, il va travailler pendant plusieurs années pour épargner. Il va s'acheter une formation et dans cette formation, on va lui montrer comment investir. Et lorsqu'il va investir, il va utiliser les crédits pour pouvoir doubler, voire tripler ses investissements. Et c'est comme ça que ces income qu'on appelle en anglais ou ces revenus passifs, on monte graduellement et il n'arrive jamais à toucher la barre du zéro. Donc ça, c'est les trois catégories des personnes endettées, épargnants et créateurs de richesses. Donc il faudrait que dans la communauté ou bien dans la société en général, les personnes travaillent pour être des créateurs de richesses. Exactement.